les amis j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais vous présenter mon ma preuve de paiement tirus donc on va effectuer une retrait, un retrait en live autant pour moi on va effectuer un retrait en live vous pouvez voir euh, euh, mon solde de 33 dollars et combien j'ai déjà gagné au total 123 dollars je rappelle ici que je n'ai investi que 10 dollars et je suis au coup euh, à l'anneau 3. Voilà, parce qu'on gagne à chaque euh, fin de paire. C'est-à-dire, quand tu finis l'anneau 2, tu, tu gagnes. Donc là, vous pouvez voir, euh, on va aller dans les anneaux. Voilà, vous pouvez voir, quand tu es dans le tirus, il y a quatre euh, positions autour. Donc là, je suis au, à l'anneau 3, voilà. Et voilà, pour entrer à l'anneau 3, il faut 50 dollars qui sont investis automatiquement dans le système quand vous avez vos gains. Donc, euh, et ensuite, vous pouvez voir combien je vais gagner à la fin de cette anneau 3-là. Donc, voilà, euh, on va aller dans la partie finance pour effectuer ensemble mon premier retrait des tirus mon premier retrait de TIRUS, donc euh, les retraits se font via Perfect Money. Donc j'entre mes informations, mon code et euh, vous pouvez mon code, euh, on appelle ça, il y a un code à 5 chiffres qu'on entre au niveau de, de TIRUS pour le retrait et là, regardez mon solde Perfect Money. Qu'on soit bien synchronisé, observez mon sort de Perfect Money. Voilà, je vais copier mon adresse, mon numéro de compte Perfect Money Dollar que je vais venir coller au niveau de mon back-office Tirus. Donc, quand je, je l'aurai collé, ensuite je vais mettre mon code qui fait office de passeport. Je mets le montant que je veux retirer ici. Voilà. Je mets le montant que je peux retirer ici. Donc, euh, j'ai décidé de faire un retrait de 33. C'est 32 dollars. Donc, pour ne pas laisser mon compte vide, donc j'ai retire 32 dollars. Ensuite, je vais mettre mon code mon code à 5 chiffres qu'il faut au de passeport. Je dois rentrer ce code à chaque fois que je ferai mes transactions. Voilà. Donc... Donc... Euh, voilà. Surtout, n'oubliez pas. Surtout, n'oubliez pas votre code. Surtout, n'oubliez pas votre code parce que sans lui, vous ne pourrez pas faire de retrait. Et ce code-là, il vous est donné lors de votre inscription. Un code à cinq chiffres que vous-même vous, vous, vous choisissez. Préalable. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez Withdraw successful down. Donc, le retrait est effectué avec succès. Donc, on va se diriger vers, euh, mon, bac, euh, vers mon compte Perfect Money. Pour se rassurer que, effectivement, l'argent est arrivé dans mon compte. Donc, on va aller dans l'aperçu de mon compte. Quand on actualise, vous voyez, voilà mon argent qui est bien positionné dans mon compte. C'est automatique, instantané. Voilà, quand vous recevez votre paiement, c'est instantané. Et si on va dans l'historique, vous allez voir que l'historique de mon back-office, Tyrus, vous allez voir que effectivement, ça a été effectué le 7 novembre 2019. Voilà, le retrait a été effectué. Donc, voilà, vous pouvez voir l'historique de tous vos gains avec Tyrus. Vous voyez vous-même comment la plateforme, elle est tellement euh, moderne, innovatrice. Hors du commun, ce n'est pas tous les MLM que vous pouvez voir aussi bien structurés et développés avec plusieurs secteurs d'activité de, de, de où vous pouvez faire du business sans obligation même de parrainage. Donc, euh, je rappelle que dans Tyrus, même la messagerie de Tyrus quand vous l'utilisez avec vos fièles et vos génères, c'est un revenu. Donc, vraiment... J'espère que vous allez vous lancer dans cette opportunité incroyable. Croyez-moi, c'est un MLM vraiment révolutionnaire, leader. Donc, euh, dans la prochaine vidéo, je ne manquerai pas de vous présenter euh, le business. Euh, vous expliquer c'est quoi Thirus. En bref, il y a plusieurs vidéos de, de présentation que je vais partager avec vous sur cette chaîne pour que vous puissiez euh, prendre connaissance. Donc, euh, voilà, j'espère que vous avez été satisfait. Alors d'habitude on dit toujours présenter les preuves de cas avant de vous lancer. Donc j'espère vous compter dans notre team. Je fais partie de l'équipe Tiwi sous Donc à très bientôt. À très bientôt sur mes futures vidéos. J'espère que si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les laisser en commentaire de la vidéo. Je vais vous répondre. Si vous êtes intéressé à vous lancer dans l'opportunité Thirus, surtout n'hésitez pas aussi à le notifier en commentaire en me laissant soit votre adresse email Ou à défaut, je vous laisserai un lien d'inscription en, en description de cette vidéo. Merci encore et à très bientôt.